Il faut vous rappeler que ce sentiment de solitude que nous avons, il vient profondément de ces blessures narcissiques. Il faut le temps de les penser. On est tous en évolution. Donc à quelque endroit où on est, on a besoin, avec notre partenaire, de coévoluer affectivement. Il faut avoir... Euh... C'est des muscles tout ça. Le cœur est un muscle. C'est un muscle. Et comme tout muscle, il s'exerce. Ça ne vous tombera pas du ciel d'être un amoureux. Être un amoureux, on le devient toute sa vie. C'est un devenir.